Je, je m'appelle Solveig Franklase, je suis d'origine allemande, ça fait un peu plus que 30 ans que j'habite en France. Et mon parcours, euh, c'est que j'ai fait des beaux-arts à Berlin. Après, j'ai eu une bourse pour étudier le cinéma d'animation euh, expérimentale. Donc, je suis allée une année à CalArts, California Institute of the Arts. Et euh, c'est là-bas que euh, j'ai découvert en fait le film d'animation parce que j'avais fait des petits projets avant, mais sans apprendre, euh, sans savoir comment ça fonctionne réellement. Et voilà, j'ai appris en faisant en faisant euh, mon premier film, qui était « donc Gratter ce pellicule noir euh, 35 mm euh, ». Et là, j'ai rencontré mon mari qui est français, donc c'est pour ça que je suis rentrée en France. Donc, après, j'ai commencé à faire des illustrations en France, euh, pour des livres, pour des euh, journaux. Et j'ai aussi euh, donc présenté euh, à Annecy mon premier film, qui a gagné un prix en 1985 et ensuite j'ai pu faire deux autres courts-métrages euh, après j'ai arrêté les films les courts-métrages parce que bon c'est toujours très long et j'étais surtout intéressée à explorer d'autres euh, façons d'utiliser les films d'animation euh, comme moyen d'expression visuelle donc plus euh, dans une approche euh, on peut dire art plastique avec euh, donc des, des installations et des performances, donc de faire l'animation en direct devant un public, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée et j'ai, à partir de 2003, j'ai fait plusieurs ex expositions où j'ai présenté cette démarche, donc aussi beaucoup à l'étranger. J'ai fait donc mon premier film d'animation gravé sur pellicule et il avait vu, donc David Bowie avait vu euh, sur Channel 4 et donc ils m'ont appelé la production pour demander si je voulais travailler sur un clip pour David Bowie et évidemment j'ai dit oui et bon j'étais assez contente du résultat euh, c'était un film, un vidéoclip d'une chanson qui était le, film tit le chanson titre du film Labyrinthe donc qui est sorti en 86 et euh, Bowie donc il voulait faire un clip un peu artistique à côté de, du trailer officiel et euh, donc j'ai gravé euh, une petite séquence d'une une minute à peu près euh, voilà après ça j'ai eu un peu marre de, de la gravure ce film et j'ai fait des techniques plus classiques donc d'une part des sens papier et le troisième c'était euh, ceux des cellulots euh. et j'ai travaillé aussi sur un film qui s'appelle euh, euh, Beau, au beau matin euh, de Serge Avidicion. Mais là j'ai fait que des. j'ai pas fait l'animation, j'ai fait que des les dessins qui ont été ensuite animés par d'autres personnes. Euh, là j'ai un nouveau projet qui euh, je reprends à nouveau, donc un peu, ouais, on peut dire 30 ans plus tard, euh, la gravure, ce pellicule, mais sous un autre. Euh, Aspect. Donc, je me suis dit, on n'en trouve plus. C'est fini cette période du cinéma où les, les cinéastes pouvaient encore toucher le matériel ou le support. Donc, maintenant, presque tout est numérique. Bon, il reste encore des scènes de papier. Mais je voulais donc montrer aussi que la pellicule, c'est un matériau... Euh, que j'avais beaucoup aimé et je voulais faire une sorte de monument euh, en, en honneur de la pellicule et c'est pour ça j'ai euh, doré j'ai doré une pellicule transparente avec des feuilles d'or hein, 24 carats et ça sera donc le support de mon projet euh, prochain c est c est le titre de ce projet c'est le fil M donc le fil ou le film euh, d'or La poésie, pour moi c'est quelque chose qui est inhérent à, à ma démarche en quelque sorte. Pas, euh, ce n'est pas que je, je, je fais des illustrations, des, des poèmes, mais euh, j'essaye de garder une certaine liberté euh, dans, dans l'enchaînement le, dans des éléments visuels, aussi bien qu'un poète qui enchaîne et qui parle ressenti, mais des mots dans des phrases. Donc, quand j'ai vu le thème, j'ai dit c'est pour moi, parce que je me suis dit, voilà, donc il y a cinéma animation et poésie. Je n'ai jamais vu ça ensemble. Et je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je ressens quand je fais des films. J'avais tout de suite regardé pour la maison de René Guicadou et je me suis dit, c'est vraiment une, une chance extraordinaire de pouvoir travailler dans un cadre qui a été habité par quelqu'un qui était, avec sa femme, investi, euh, les deux ensemble, avec cette grande amour, ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit, voilà, travailler dans, dans un contexte comme celui-ci, ça apportera forcément quelque chose de plus euh, une, euh, émotionnellement que de travailler dans un atelier quelconque, donc c'est pour ça aussi euh, J'ai dit euh, voilà je veux essayer ça j'étais contente que ça marchait.